Je suis Gunty, et je n'ai aucune règle. Je ne suis aucune mode, mais j'ai mes besoins. Et Allo.fr, c'est ce qu'il me faut. Je suis Gunty, et avec Allo.fr, je suis au courant de tout ce qu'il y a à savoir sur Allo. <rire> Un jour, quelqu'un m'a dit « Toi, tu sers à rien ». Et c'était vrai Mais moi, je suis au courant que Halo Infinite est reporté en 2021. J'ai une passion, et je partage mes super clips sur la chaîne Allo.fr. Et vous vous jouez à Halo Je suis Gunty et je suis sur Halo.fr depuis 2001